Bonjour Michel Bonjour Louise Je n'ai qu'une seule chose à dire pendant cet épisode Michel. Comme dit Saint Augustin, le monde est un livre dont ceux qui ne voyagent pas ne lisent que la première page. Vous l'avez compris, on va vous parler de voyage. Parce qu'à la bibliothèque, on a des collègues et des canards qui voyagent vraiment partout dans le monde. Par exemple, en Allemagne. Et on a même une nouvelle collègue qui arrive bientôt à la bibliothèque qui s'appelle Rachel et elle vient d'Italie. D'Italie Oh la classe Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Italie, ce superbe pays, la contrée napolitaine, le Chianti. Vous devez déjà peut-être percevoir un peu de la circulation napolitaine, on entend le bruit de là. La... Voilà, donc je voulais vous faire partager mes vacances, les vacances des sfogliatella, des vespa. voilà. Donc bienvenue en Italie Qui c'est peut-être pas vraiment l'Italie mais juste la bibliothèque c'est déjà pas mal, non Allez, plus tard et bon, vous vous en doutez, si on vous parle voyage, c'est parce qu'il y aura du voyage dans nos animations du mois de novembre. Et effectivement, samedi 24 novembre, on vous invite à venir participer à un atelier pour apprendre à faire des carnets de voyage. Ce sera avec Marielle Durand, qui est artiste et voyageuse. Euh, c'est ouvert aux adultes et il faut s'inscrire auprès des bibliothécaires. Et vous pouvez venir que vous soyez dessinateur confirmé ou gribouilleur débutant. Et tant on est dans le voyage, on va voyager aussi un peu dans le monde du jeu vidéo avec la reprise des soirées avec Game Impact. On va attaquer le 13 novembre sur une thématique un peu particulière. Les jeux vidéo vont-ils disparaître C'est aussi l'occasion de continuer de parler de jeux vidéo et de parler de tristesse et encore un peu de voyage avec le voyage de notre ancien collègue Julien qui nous a quitté pour la BU de Jussieu. Mais à la BU de Jussieu, il a vu des choses très chouettes se développer et notamment un projet de jeux vidéo sur le thème des fake news dont il va nous parler. Mais ouais, mais t'as tout à fait raison, c'est vraiment une question de rhétorique procédurale de base. Bonjour, je suis Julien. Vous m'avez sans doute vu dans des vidéos comme. Non, en fait, j'ai déjà fait cette vanne-là. Donc, je suis juste là pour vous parler de l le jeu vidéo qui est développé par Sorbonne Université, où je travaille maintenant, et qui est un jeu vidéo autour des compétences informationnelles apprendre à distinguer le vrai du faux, les fake news des vraies infos, et qui va sortir en sortie publique le 25 janvier prochain. Je euh, vous, vous mets tous les descriptions, tous les liens dans la description pour pouvoir choper ça gratuitement et librement. A bientôt, salut les canards Eh bien, merci Julien, tu nous manques. Euh, pour... Pour continuer, on va parler d'une autre rencontre qu'on a en novembre, jeudi 29 novembre, en soirée. On a, on va avoir une super rencontre avec Joseph Chovanec qui viendra nous parler de l'autisme et de son dernier livre qui s'appelle Nos intelligences multiples. Euh, voilà, en attendant, n'oubliez pas que... En fait, euh, la Bibliothèque Italie, euh, c'est pas du tout en Italie. Comment ça, c'est pas du tout en Italie Mais regarde, c'est en plein cœur de Paris Tu veux dire qu'elle vient pas vraiment d'Italie, Rachel oh. On va passer pour des énormes blaireaux ah Non, mais en plus, je suis vachement déçue, quand même oh. Attends. Attends, je crois que j'ai une solution Ouais Tu sais, Michel, on est des bibliothécaires, notre idée, c'est l'information. Quand l'information ne correspond pas au réel, il suffit de modifier le réel. Regarde et donc de modifier l'information. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas regarde, on va sur la page de la bibliothèque Italie. Ouais. Hein euh, regarde. Quoi. sur Wikipédia. ouais. Regarde, on fait modifier. Euh, là, on va modifier du coup le truc. Ouais. Et là, on va mettre genre l'adresse bah Rome, tu vois. Ouais. Non mais même pas Rome, ouais, genre. Pas genre en plein cœur. Comme ça, tu vois, au moins, ouais, genre ouais, on ouais, est ouais. bien. Est-ce qu'on vient pas de gérer une situation de crise là Bien joué Michel. We'll you